J'entends aussi aujourd'hui dire par euh, le candidat qui représente Emmanuel Macron sur notre deuxième circonscription que l'éducation, euh, ça va être une priorité, qu'il va falloir recruter des fonctionnaires, euh, y compris euh, dans nos écoles. Mais enfin, j'ai bien entendu euh, Emmanuel Macron dire qu'il fallait alléger euh, le nombre des fonctionnaires et qu'une de ses premières mesures, ça allait être de réduire le nombre des fonctionnaires dans notre pays. J'ai bien vu le maire de Lyon euh, fermer l'école Lévi-Strauss sur le premier arrondissement. Il y avait peu d'enfants de, euh, par classe. Et cette, cette école, elle a été jugée non rentable. Et cette école, elle a été fermée. Donc voilà aujourd'hui, celles et ceux qui vous promettent parce que c'est les élections, parce qu'on n'a pas encore euh, euh, voté pour les législatives qui vous promettent monts et merveilles, dans les actes, dans notre ville, qui est justement le berceau euh, du, du macronisme, eh bien, le développement durable, effectivement, euh, on n'en a pas fait grand-chose. L'école n'a jamais été euh, une priorité. On l'a vu aussi avec les rythmes scolaires. Est-ce que c'était vraiment raisonnable de concentrer les activités euh, de repos de l'enfant, les activités du périscope? sur une seule après-midi, le vendredi après-midi, et sans, euh, sans rétrécir les, les journées, euh, journées d'apprentissage pour les enfants. Est-ce que c'était vraiment raisonnable de rendre l'école publique payante Puisque l'école, le vendredi après-midi dans notre ville, est payante. Donc comment croire ces promesses euh, d'un gouvernement qui euh, semble effectivement être à droite, mais fait aussi des propositions de gauche, alors que sur place, c'est le contraire qui a été fait durant des années... Euh, euh, de, de, durant au moins euh, des années, au moins depuis euh, 2008 euh, en tout cas.